Salut j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va, tranquille. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler d'une moto qui a été présentée il y a récemment, très récemment par Honda. C'est la nouvelle Hawk 11. Ils disent 11 parce que c'est de 1100 cm3. Donc, elle a été une présentation presse euh, directement au Japon. ils ont montré directement la moto. Bon, euh, je a été emballé plus que ça par la moto, Certaines ont dit bon elle est magnifique, elle est bien et tout, moi je ne l'ai pas trouvé tip-top. Bon, mis à part que c'est un moteur de 1100 cm 3 je crois qu'ils reprennent le moteur de la Twin, et maintenant c'est leur moteur idéal, pas visiblement, parce qu'ils l'ont mis sur la CMX, parce que chopper, il a forcément sur l'Africa Twin et maintenant sur celle-là. Donc euh, bon, visiblement ils ont l'air d'aimer vraiment ce moteur, donc c'est déjà ça, ça sera un bicylindre. Hein. Euh, 1100 cm3. Ouais, bon. <rire> ok. Après euh, moi j'aurais préféré, voilà, disons moi j'aurais préféré un 4 cylindres. Hein. Euh, ce genre de moto, moi j'aurais préféré un 4 cylindres. Euh, bon. Et là euh, c'est ont tendance On à me jurer maintenant quelque part le bicylindre. Moi c'est l'architecture de moteur, le bicylindre que j'aime pas trop. Même si vous vous faites des gros cylindrées, donc c'est pour ça que Ça, ça reste le moteur. Après, mais moi, ce que qui s'est le plus, c'est que je m'attendais à quelque chose de vraiment, comment dirais-je, audacieux pour un café. C'est même pas un café-resseur, c'est pas Une négrotto. C'est vraiment un café-resseur, c'est quand il y a la bulle et tout ça. C'est vraiment, c'est limite, c'est vraiment, c'est pas terrible même la z900 rs café Raisseur est beaucoup plus belle et beaucoup plus aboutie dans le style je dirais que c'est là le compteur c'est un compteur digital qui est un petit peu plus banal mais franchement il ressemble au bien et il y a un peu plus de couleurs mais c je ne sais même pas si c'est un tft ou alors c'est un tft vraiment pas terrible ils auraient dû partir sur un délire comme la Z900RS qu'a fait Ressour avec même, même, même Z900RS tout autour avec des aiguilles et tout, une chose de vraiment petite vintage. Il n'y a rien, c'est vraiment basique. La moto en elle-même, la, la ligne est particulière, autant l'avant, ça va, mais quand vous la regardez de ce côté, je sais pas, elle a comme un espèce de... ça plonge vers l'avant, euh, ça fait bizarre, ça fait... Je ne sais pas, la ligne, c est, c est, voilà, on dirait pas que c'est une onde d'habitude ils ont tendance à avoir des lignes plus plus euh, je sais pas c'est plus compact c'est plus homogène là c'est bizarre c'est euh, elle a une gueule que que, je sais que ça dérive pour la deux à l'heure euh, je sais c'est une ligne qui est franchement bizarre quand j'ai vu la gueule de la moto je me suis dit oh, bof c'est pas oh, c'est pas exceptionnel hein. franchement euh, je vous dis autant la z 900 RS en même café elle est top le reproche sur d'autres choses, mais je parle de au niveau de ligne, au niveau esthétique, elle est top. Pourtant, c'est là que j'ai vu. Je me suis dit, ouais, c'est pas exceptionnel. Hein. C'est pas vraiment le, le, le la moto que j'espérais. Me disant que moi j'étais parti, je voulais plus surtout la hornette. Déjà, <rire> c'était ça. Quand ils ont présenté la moto, j'étais j'étais trop content. Je me suis dit, ah, ça va être la hornette. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ok. Après, quand j'ai regardé en détail, même la, la gueule, la tronche, elle est pas exceptionnelle. C'est pas la moto que tu te dis, putain, elle est vraiment belle. C'est pas, Honda est dans, est dans une espèce de move, en ce moment, on dirait qu'ils font le, le, le minimum syndical, hein, si vous remarquez bien, la mienne, elle, est, elle évolue jamais. Je 2022, c'est exactement la mienne, alors ils ont dit, oui, on a sorti un nouveau tube de fourche, je crois qu'elle fait, au lieu de faire 17 mm, ouais, tout comme ça, moi, fait 17, je crois. ça fait, ça passe à 20 mm, oh, magnifique, hein. c'est sûr qu'il y aura une stabilité exemplaire avec 3 mm de plus, mais il n'y a, a rien qui évolue, le compteur n'évolue pas, ça passe pas au TFT, euh, après vous regardez les autres motos euh, on dirait que la seule chose qui, qui font évoluer chez Honda c'est leur Africa Twin voilà là où oui, il a on dirait qu'il y a ils bossent dessus là, ils sont dessus ils sont vraiment euh, euh, voilà ils rigolent pas dessus là où il a ils bossent dessus Et on sent que là ils suivent vraiment la chose bah, sans doute parce qu'ils moi j'ai compris parce qu'ils voient que BMW vend euh, par palette entière leurs motos leur GS donc, les gens, ils ont gardé ça, donc on va bosser à mort sur ça. Et tout le reste, que ce soit le roster, regardez, même la CB Millaire, c'est du limite syndical. La mienne, c'est du foutage de gueule. Ça fait bientôt, ça fait 7 ans qu'elle évolue pas du tout. Même pas niveau ligne, hein. rien du tout. Il a rien qui évolue pas d'option rien. Euh, et là, maintenant, la Hawk, euh, honnêtement, si vous êtes honnête, on dirait la mienne avec un carénage devant avec une bulle un petit peu plus grand, un peu plus allongé, c'est normal, c'est 1000, mais j'ai vais dire, ou ouais, allez, on va dire, allez, vous prenez la CB 1000 et vous lui rajoutez une bulle, c'est vraiment du, laisser voilà, et vous enlevez le 4 cylindres, vous mettez hein, le moteur de la, de la Africa c'est vraiment du foutage de gueule, quoi, je veux c'est un peu, euh, ça me fait penser un peu à Royal Enfield avec la Scram 411, où putain, les mecs sont vraiment pas cassés le cul, hein. ils ont pris l'Himalaya, la, la, ils lui ont mis une bulle, ils ont dit, hop, allez, c'est un nouveau modèle on dirait que maintenant, c'est devenu ça, les constructeurs. Et ça, c'est mauvais signe. Ah, ça, c'est très, très mauvais signe. Vous allez me dire pourquoi Parce que s'ils commencent à partir dans ce move et qu'ils voient que les gens achètent et que ça leur fait rien, les autres constructeurs vont dire oh, « bon il suffit de rajouter une bulle et vous avez un nouveau modèle ?»« Ah, mais il n'y a pas de problème. »« Ah, mais ça va les arranger. » Il n'y a pas besoin de se payer des bureaux d'études, pas besoin de se payer des ingénieurs pour pouvoir réaliser des nouveaux moteurs ou réaliser des nouvelles, s'appelle, nouvelles motos quoi. En gros, et ils vont se dire, ah bon, il suffit de rajouter une puce et vous avez une nouvelle moto. Mais il n'y a pas de problème. Alors là, ils vont se faire des économies. ils vont se dire, putain, mais c'est le pro, c'est le top. Sortir un nouveau modèle comme ça en mettant trois conneries comme ça, pour eux, c'est du vent c'est du top. Alors ah, c'est pour ça, hein. moi, moi je soutiens pas ce genre de moto, c'est comme la Scram, je ne la soutient pas, parce que moi c'est que à Moi une nouvelle moto, c'est une nouvelle moto. Euh, là, c'est pas une nouvelle moto, hein. c'est vraiment, c'est une, une, une itération, on va dire, de la CB voilà, C'est une itération, quoi. En reprenant des, des, des composants déjà existants, des moteurs déjà existants, avec un compteur qui est complètement vieillot, euh, Honda ne comprend pas qu'on est, est à autant du... Je on est au temps du TFT ça ils n'arrivent pas à le comprendre ça, ils ne comprennent pas ça je veux dire, euh, sur la CP Miller ils ont sorti un TFT je ne sais pas comment ils ont fait mais euh, ils ont dû attendre 5 ans avant de le sortir il euh, n'y a que l'Africa Twin l'Africa Twin quand je vous dis là, elle est, elle est suivie de près il n'y a aucun problème mais le reste, euh, là, le, par exemple leur haut 11 leur écran il est à Chine. Ah, regardez bien en détail, j'ai mis des photos dans la, dans la, la vidéo de présentation c'est pour ça que j'ai bien mis en détail le compteur c'est nul, hein. <rire> C'est nul, la Chine. C'est vraiment... c'est est, est, est pas, est pas esthétique. Déjà, ça va pas avec le, la philosophie euh, café Resseur ou même néo rétro. Dans une espèce de, de, de move vintage. Ça va pas du tout avec. Et la moto en elle-même, de, de, de, de tronche, elle est, elle est ramassée vers l'avant. Euh, ça fait... On dirait on, Voilà, ça fait une super... Ça fait penser à la CBR 650R où on a un carénage sur la même. Voilà. Un espèce de... On dirait qu'on a collé un carénage, une espèce de carénage sur la... Là sur l'aspect la militaire, voilà, c'est tout. Je dis a rien de plus, a rien de moins. Donc voilà. Après, avis, est-ce que je la conseille Pff, Ouais, ouais, faut vraiment aimé. Mais euh, moi, moi personnellement, j'achèterai pas. Moi, j'achète des motos qui, qui ressemblent à des motos euh, vraiment nouvelles. Bon, des trucs, tu rajoutes une bulle de plus si et tu dis, tu cries au... Allez, hop, ça y est, c'est nouveau, c'est une nouvelle moto. Euh, moi, non. Non, je suis, non, je suis désolé. Hein. Ça, c'est... bon <rire> Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité. On est déjà 1413 ou 1415 abonnés. Ça évolue tous les jours. Hein. J'en prends énormément d'abonnés. C'est grâce à vous. C'est grâce à votre fidélité. C'est grâce à, à votre soutien et ça fait plaisir. Et, et Ça donne de la force. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon ride à tous. Ciao, ciao.